Oui papa, voilà, c'est exactement ce que tu m'as dit, euh, j'ai payé hier et quand je suis venu aujourd'hui, euh, les bougies sont éteintes, voilà, ça c'est du jamais vu, vraiment c'est du jamais vu. Je suis venu aujourd'hui ce matin, j'ai laissé les 10 000 francs comme tu me l'as dit hier et aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé les 2 millions, j'espère bien que c'est les 2 millions qui sont dedans, parce que ces 2 millions tu m'avais dit, donc je vais compter ça devant toi. C'est pour ça que j'ai donné le téléphone à mon garçon, et nous allons faire en même temps, je vais compter, et tu vas voir en même temps, voilà, je vais tout compter devant toi, voilà, il n'y a plus rien dedans, voilà, et parce que je, comme je te l'avais dit, je vais en même temps t'envoyer tes 500 000, voilà, donc on compte, voilà. Approche un peu la caméra pour que papa va me et puisse bien voir. Voilà. Voilà. Vraiment, bon, ils m'ont trop bouffé, ils vont trop bouffer. Ils vont tout voler. Tout même. J'avais envoyé au oh, papa. Je ne peux même pas. Je sais même pas comment vous remercier. c'est du jamais vu jamais vu oh, vraiment c'est des, des billets de banque vraiment non papa ça va j'ai déjà trouvé ce que je veux je vous envoie cent mille tout de suite